frottez le sur votre visage et les taches disparaîtront en seulement trois nuits. Le soleil peut poser un gros problème pour notre peau, surtout le visage, parce que si la lumière du soleil est exposée pendant une longue période, peut conduire à l'apparition de taches dans de nombreux cas. Personne ne regarderait belles taches qui apparaissent sur le visage en raison de l'exposition au soleil ou pour une autre raison, donc quand nous trouvons ces taches font tout leur possible pour les éliminer. Cependant, il existe une variété de produits qui promettent d'enlever ces tâches, et bien que certains puissent être efficaces, il est important de savoir que les substances chimiques dans ces produits ne causent que des dommages graves pour notre santé. Par conséquent, dans cet article, nous allons vous montrer une méthode d'un masque basé sur la pomme de terre qui vous aidera à combattre les tâches méchantes qui peuvent avoir apparu sur votre visage. Le principal ingrédient de cette recette naturelle est un ingrédient que nous connaissons et que nous consommons dans beaucoup de nos aliments, cet ingrédient apprécié toujours soit cuit ou frit, mais ce que vous ne pouvez pas savoir qu'il qui sert à améliorer notre apparence et éliminer taches. cet ingrédient est la pomme de terre ou la pomme de terre. En plus d'être délicieux, pommes de terre ou les pommes de terre sont également très nutritives et ont une teneur élevée en hydrates de carbone et de la vitamine C. L'industrie des cosmétiques utilise aussi beaucoup surtout pour les produits qui prennent soin de notre peau. La nature nous aide avec ce légume fantastique, très savoureux mais aussi très efficace pour l'amélioration de notre peau. Voici la méthode que vous devez suivre pour enlever les taches à l'aide de pommes de terre. Enlève les taches naturellement à l'aide de pommes de terre. Ingrédients Pape L'eau Mode de préparation ce que vous devrez faire est de mélanger les pommes de terre avec une très petite quantité d'eau, en utilisant un mélangeur jusqu'à ce que vous formez une pâte épaisse et homogène. Ce que vous devrez faire ensuite sera de mettre le mélange dans votre zone affectée, en massant le mélange avec des mouvements doux donnant un léger massage circulaire. Ensuite, vous devez laisser le mélange fonctionner pendant 10 minutes. Après ce temps, rincez à l'eau. Nous recommandons de le faire le soir. Une autre façon, vous pouvez utiliser des pommes de terre en tranches et de couper et de l'appliquer directement sur la peau. Dans ce cas, on de frotter votre peau avec des tranches de pommes de terre et laisser la tranche de pommes de terre sur votre visage pendant 10 minutes, puis rincer. Vous remarquerez très rapidement que les taches sur votre peau vont commencer à disparaître et votre peau sera beaucoup plus saine et plus belle qu'auparavant.